Bonjour à tous, je suis Winael, euh, l'un des Ubuntu Fun Insiders, euh, et donc euh, depuis récemment euro-propriétaire d'un Meizu euh, MS4 Ubuntu Edition que je vais vous présenter, euh, présenter aujourd'hui. Alors, euh, première petite chose. Euh, sur le Meizu MX4 Ubuntu Edition, vous avez un bouton qui ne... alors qu'il n'y en avait pas sur les BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Ce bouton a été maintenu et vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les écrans d'accueil sur les Ubuntu Phone euh, sont en fait des cartes thématiques qui vont pouvoir agréger du contenu. Ces cartes agrègent du contenu soit en local seulement, soit en ligne seulement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes euh, qu'on appelle des métascopes qui vont pouvoir agréger du contenu venant des autres scopes. Ainsi donc, vous pouvez créer une, un métascope qui va pouvoir interroger d'autres scopes et afficher du contenu local et euh, entre guillemets en ligne. C'est le cas de cet de cette scope aujourd'hui cette scope euh, va pouvoir interroger un certain nombre de, de scopes qu'on qu va voir ici voilà ça, ça va interroger toute tout cette scope alors vous pouvez sélectionner celle que vous voulez ou pas euh, donc, les scopes, donc ça va, les scopes du coup proposent leur contenu localement puisque ce sont elles qui interrogent euh, en ligne au, en ligne ou en local mais donc après du coup elles proposent au métascope leur contenu en, lo en local. Et donc, euh, ça va permettre de personnaliser ces personnaliser cartes. Euh, depuis récemment, les scopes peuvent avoir des mots-clés, ce qui leur permet d'être plus facilement reconnus par les métascopes. Euh, on peut euh, avoir un grand, grand nombre de, de scopes. Alors, je vais vous montrer quand je fais un glissement vers le bas, un glissement vers le haut depuis le bas. J'ai accès à toute la liste des scopes installés. Euh, donc celles qui euh, présentent, euh, voilà, celles qui sont cochées sont les scopes sur lesquels je vais pouvoir accéder depuis mon écran d'accueil. Et celles euh, qui ne sont pas cochées sont les scopes qui sont disponibles, euh, mais par lesquels il faudra que je passe euh, par par ce par ce mouvement de glissement vers le haut depuis le bas, pour pouvoir y accéder. Donc, Par exemple, si je veux accéder à Wikipédia, je ne vais pouvoir y accéder qu'en faisant un glissement donc vers le haut depuis le bas. J'arrive à cette liste, je clique sur Wikipédia, et là, je suis sur la scope Wikipédia qui va me permettre de faire une recherche. Donc, On va essayer de faire une recherche. Au hasard, euh, on va prendre ça. Et voilà là j'ai euh, accès à l'article et je peux aller le voir sur le site voilà alors euh, on peut naviguer entre ces applications ouvertes voilà par un glissement depuis la depuis la droite vers la gauche là je reviens à mon scope je reviens en arrière et je hop Hop, et voilà, je suis revenu. Donc, euh, si je veux rajouter un scope euh, parmi la liste, euh, donc, euh, je ne sais pas, on va prendre, euh, voilà, on va prendre Foot qui est un métascope, qui va agréger un certain nombre de scopes, euh, il suffit simplement de le cocher, et voilà, il va être rajouté dans ma liste des scopes accessibles. Alors voilà, donc là, quand je fais un glissement vers la droite ou vers la gauche, ça va me permettre de naviguer entre mes scopes. Donc là, on a la scope Nearby, je vais, je vais vous la présenter tout à l'heure. Euh, actualité qui va permettre de, euh, voilà, de voir un petit peu les actualités du jour. Euh, voilà, on, par exemple, si on clique là, on a directement accès à l'article, ce qui permet de le voir sans ouvrir une application. La, les, la musique euh, donc la musique en local ou alors sur des sites euh, sur des sites sélectionnés comme 7 euh, digital, SoundCloud, euh, etc, euh, mes vidéos, euh, Ubuntu fr donc c'est un, un scope que j'ai créé euh, pour, le, pour la communauté francophone avec toutes les, toutes les, toutes les news euh, YouTube, euh, photos, et donc, foot que j'ai rajouté. Voilà, qui va agréger du contenu venant de Fibit, euh, des restaurants de Yelp. Euh, et il propose d'installer d'autres sources également, euh, qu'il va, euh, euh, qu va pouvoir agréger. Donc, là, d'ailleurs, voilà, hop, euh, on voit un petit peu directement euh, les, euh, les différentes sources qui vont nourrir ce métascope. Euh, on va revenir un petit peu sur, euh, pour vous montrer un petit peu la puissance des scopes, euh, je vais revenir sur, voilà, sur musique. Bon, euh, voilà, on a de la musique, bon, en local, euh, on va prendre, on va prendre quoi On va prendre, tout, tout, tout, tout. Voilà, on va prendre un morceau au hasard. Hop, donc je peux le lire directement depuis la scope ou alors le lire dans l'application. Donc là, on accède à l'application via le contenu. Et non pas, on n'est pas obligé d'ouvrir l'application euh, pour accéder au contenu. Alors bon, c'est vrai que maintenant, on a un petit peu la même chose qui se passe sous, euh, sous Android. Quand on recherche un morceau, on accède euh, via le morceau, on peut accéder euh, à l'application en lançant le morceau. Hop. Euh, donc avec un petit geste court, voilà, j'ai réussi à, à revenir sur, euh, sur mon écran précédent. Euh, mais euh, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais accéder aussi à d'autres euh, à d'autres contenus. Alors, si par exemple on va taper autre chose, voilà. Et donc là, euh, SoundCloud, qui est un service de musique en ligne, euh, voilà, je vois un morceau qui m'intéresse. Je peux aussi directement le lire depuis le Scope. Donc là, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir SoundCloud. Pour pouvoir le lire c'est directement euh, directement lu depuis le depuis le scope euh, autre chose assez intéressante euh, par exemple le scope nearby j'avais dit que, que j'allais euh, j'allais revenir alors hop je vais cacher donc là ça va repérer un petit peu où je suis et ça va me proposer des informations, euh, informations lambda, euh, la météo, les monuments qui sont à proximité, les restaurants, euh, voilà, des concerts, etc. Mais par exemple, si je dis maintenant que hop, je suis stressé, là, il va me proposer donc euh, la météo, mais il va me proposer de faire du shopping. Il va me proposer les spas qui sont à proximité, il va me proposer des boutiques de mode, des distributeurs pour aller chercher de l'argent, ce qui peut être toujours être utile quand on a envie de faire des achats, des jeux pour me défouler et aussi de la détente avec des flux, euh, avec des flux musicaux. Alors on va voir un petit peu ce qu'il va me proposer. Euh c'est dommage, c'est que des, c'est que des choses payantes. Euh, mais en tout cas, voilà, vous, les jeux pour se défouler, voilà, il va me proposer un certain nombre de jeux, donc il va accéder directement au, au magasin d'applications pour, pour me proposer d'aller télécharger les jeux. Euh, par exemple, on va installer 2048. Hop, voilà. D'ailleurs, ça me permet de, de vous montrer donc comment aussi on peut installer donc directement une application depuis le scope. Euh, voilà, j'étais sur un scope. Euh, en demandant à me défouler, bah voilà, euh, j'ai directement pu ouvrir, euh, installer une application. Et voilà, je l'ai installé, je l'ai ouvert, ça fonctionne très bien. Hop. Euh, on, va, on va revenir. Donc voilà un petit peu le, le principe des, des scopes.